Bonjour à tous et bienvenue dans l'annonce de la FAQ Bonjour à tous et à toutes, il m'est apparu récemment que cela fait à peu près un an que je publie les post-cafés. C'est en quelque sorte les un an de ma chaîne. Oui je sais, elle existait déjà avant, mais c'est pas la question. Et du coup, j'ai fait un sondage sur Twitter. Alors, c'est pas sympa pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sur Twitter, mais je n'ai pas vraiment d'autres idées sur le moment. Toujours est-il que ce qui en aura sorti, est ressorti, c'est que vous préféreriez que je fasse une FAQ d'anniversaire, soit une foire en question. Et donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, cette vidéo est en fait là pour vous dire que bah, je vais faire une fois de questions et que du coup, bah, j'ai besoin de vos questions en fait. Parce que c'est quand même plus cool si je réponds à vos questions et pas celles de n'importe qui d'autre. Donc voilà, vous pouvez me poser des questions via Twitter ou dans les commentaires de cette vidéo ou ailleurs. Mais ce serait bien que ce soit un endroit où vous savez que je vais pouvoir les lire. Donc c'est mieux. Et voilà J'essaierai d'y répondre, et si c'est une vidéo qui vous plaît, eh bien peut-être que j'en referai à l'avenir. Je ne sais pas, je verrai. Sur ce, merci d'avoir suivi!